Du coup, ça, ça s'appelle des Heroclix. Les Heroclix, dedans, il y a des petites figurines. C'est super cool. Et oui, c'est de la première gêne. Je vois que vous êtes en train de dire, « de la première gêne !» J'ouvre le premier et on va voir chacun notre tour avec Marina. Hop, attention, attention, attention, mystère, mystère, mystère, mis... okay. Qu'est-ce que c'est que ce truc Forest Wolf. Mais c'est quoi <rire> J'ai euh, le loup habillé en mer C'est quoi ce bordel Bah ben, quoi J'aime trop ça n'a rien à voir avec Yu-Gi-Oh bah, C'est peut-être une carte Bah, je sais pas laquelle en tout cas. Bah, regarde. Bah, là, j'ai euh, Forest Wolf. Ça me parle pas du tout comme, euh, comme créature, mais... Ok. Ok, d'accord. Mais bah, vas-y, le prochain, euh, que je sois plus chanceux, parce que là, je suis un peu dégoûté. Hein. <rire> je te fais la surprise... Qui coup le lézard ballon. Si c'est une carte. Non non mais même c'est même... Ah c'est l'archétype contre deux fées. Ouais qu parce que regarde même là. ouais mais je sais que c'est des cartes Je sais. Bah voilà. Euh, lézard ballon, euh, je sais plus du coup quoi c'est joué. Alors, à savoir qu'il y a certaines figurines qui coûtent entre 2 et 5 euros, d'autres qui coûtent entre 10 et 20 balles et d'autres qui vont entre 50 et 100 balles. Et ça coûte 3 euros. C'est de l'aléatoire total, c'est euh, ce qu'il y a dans les pachinko et compagnie. Archétype compte de fait. Oh, oh, oh. Les darballons, Rex Raptor, ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc, je et là, pour l'instant, euh... j'ai payé découper. Oh, j'ai fait spoiler. Les gars, j'ai celle qui coûte le plus. L'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, allez, on a drop ça. Ultime dragon blanc aux yeux bleus qui tombe. Euh, alors, faut le monter, il y a les ailes en plus à l'arrière, etc. Euh... Et du coup, c'est elle qui coûte la euh, ouais. balles C'est elle, elle et le soldat du lustre noir. Les deux, et la magicienne. C'est les trois qui sont là qui coûtent euh, assez. Bah, GG, oh, bah, merci. Cool. Ultime dragon blanc aux yeux bleus qui tombe, c'est cool ça C'est cool. C'est CDF on bah, Vous les verrez après euh... dans le décor du coup derrière. Je vais les mettre en... Moi, je vais les ouvrir les dans le décor derrière. Le DF remboursé x2. Non. Je le vendrai pas. Oh, non, non, mais c'est quand même remboursé. Ouvre le vin. Attends. Seconde, je le fais pour mettre à l'endroit comme ça. Ah, la princesse des épines C'est ça, hein, c'est la princesse ouais. des épines. C'est euh... ça, torne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je, euh... je me rappelle pas qu'elle ressemblait à ça, par contre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Tu vois, mon casero, il a dit CDF encore plus remboursé. Le dragon blanc, il est je vous magnifique. En vrai ça va franchement. Moi je l'aime beaucoup. De Parce que attends. En vrai euh, ça va. Hein bah ben oui, ils sont quali, ils ils ont, ils, calés. Ont, ils, ils, ont, ils ont pas chié pour les détails. Hein tu vois bien le truc, il n'y a pas de peinture en mode.. De... Allez ouais, j'ouvre de la ouais. dernière. Et la dernière, on a le droit.. Yata Garazu. Attends, mais en fait, ils ont fait vraiment les, tous les monstres. Bah, honnêtement, à part le Blue Eyes, euh, les autres, euh... mais en fait, ça se joue. Alors, on va on va, on va la monter pour, euh... pour montrer un petit peu ce que c'est. monter Celle de l'ultimate Blue Eyes, ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et, vous avez déjà vu une raconte de bleu sans elle Ça fait quand même un peu con. <rire> ça fait quand même un peu con. Vous voyez, là, il y a des petits trucs en dessous, donc en fait, ça se joue un autre système, pas avec les cartes, avec le monstre Guillaume. Hein. Yata après 15 ans de ban elle est revenue. Yata bah ben oui euh, Alors comment il est. Allez, alors je vais dire un truc chelou mais on ne pas sortir du contexte. Comment on met, sa queue comment on, met euh, on, on fout la queue du dragon blanc aux yeux bleus dans son dans son cul Ils ont un système à cran là. Tu veux de l'aide Moi ouais, je suis un peu nul en puzzle. Non c'est bon. Hop Une NL, alors dans le sens de l'aile, moi j'aurais dit comme ça. Il a quand même moins de flot sans les ailes. Non. Ouais, carrément comme ça. Donc, comme ça. Ouais, c'est bon, ça rentre. Et l'autre, comme ça. Et là, on va voir maintenant avec les ailes. Ah, ça a tout de suite plus de gueule. Clac. Et il claque un peu hein, quand même. L'affaire, voilà. Il claque, hein. il, il, est, il, est, il est super beau. Bon, hein. oh, bah c'est des petites figurines. Ça, alors, par contre, le mergrand grand, la loue, le loup, euh, loup mergrand grand, euh... il est trop drôle. <rire> ouais, bon, enfin, on va foutre ça dans mon décor. Ça te <rire> pas penser au loup. Regarde en vrai, si dans Shrek, dans, dans Shrek oui, c'est ce que j'ai. Bon, ça, je me suis dit, maintenant, j'ai acheté un truc Yu-Gi-Oh! pas un truc Shrek. Non, mais fait, on est d'accord que c'est total. Ricole c est... C est totalement le loup dans Shrek en fait. Mets ta main en dessous pour qu'il fasse. Bah ouais, mais euh, il y a un micro. Oui, mais tu et... On dirait, ouais, il est habillé comme... Il est bien ce... Bah quoi, ouais, j'ai pensé la même. Là. Quand il est où Quand il arrive dans le lit. Quand je sais qu il qu'il arrive dans le oui. ton lit, tu vois. Bah quoi Bah quoi Voulez-vous qu'on la mette Il y a quelqu'un sous la couette. J'aime trop Shrek, désolé. Tu balances les refs et tout. Ouais, c'est pas comme... Un petit mot que j'aurai, par exemple. Vas-y, attaque. J'ai 3 ans. Bon allez, en tout cas nous on fait des gros bisous, merci à vous d'avoir regardé, bisous, ceux qui vous. regarderont le rediff, voilà, et ceux qui regarderont du coup euh, la vidéo Montre. montée sur Youtube sortira dans la semaine. Montre les speed Duel vite fait. Oh, il m'emmerde, je coupe l'enregistrement, bisous à tous. Bisous.